Allez, Salut à tous, aujourd'hui je me retrouve à Boissy sans avoir, dans les Yvelines, pour partir à la rencontre d'Alexandra. Alexandra qui fait un tout nouveau métier, on va vous en dire plus un peu plus tard. Un petit indice, ils ont les mains dans la terre mais ce ne sont pas des agriculteurs. Bonjour Alexandra Bonjour Mathilde On se sert la main Alors Alexandra, tu es Bonjour, je suis maître composteur. Je crois que j'ai un moucheron oui. sur le nez parce qu'en fait, euh, oui, c'est trop humide. On nous... nous oui. la bienvenue, on va savoir pourquoi. Oui, je vais vous dire. Tu es maître composteur Oui, c'est ça. C'est quoi maître composteur C'est une personne qui accompagne la mise en place de compostage, fait soit le suivi ou qui aide en cas de problématique ou aussi pour sensibiliser le grand public au compostage. Et là, on est où en fait Donc ici, nous sommes à la crèche de Boissy sans avoir. Cette crèche a accepté de composter tous ses restes de biodéchets. Donc c'est toi qui as mis en place le compost dans la crèche Oui, c'est ça. Donc ici, en fait, vous avez trois bacs. Il y a un bac d'apport de biodéchets. Il y a un bac euh, ici de matière sèche. Je vais l'ouvrir parce que je vais vous montrer ensuite. Et ici, il y a un bac vide pour le moment qui servira de transfert. On va transférer en fait ce compost ici. Ça permettra en fait, au compost de se reposer et comme ça d'avoir un compost mûr d'ici quelques mois. Et on apportera toujours dans ce composteur-là. Donc là, je vais, je vais rajouter un peu de matière sèche parce que comme je vous disais, il y a un petit peu de moucheron aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est un peu trop humide. Donc là, je vais mettre que ça pour le moment, surtout que j'en ai mis tout à l'heure avant que vous arriviez. Et puis, il ne faut pas hésiter à brasser. Quand on va partir, il n'y aura plus d'odeur. Là, c'est parce que je brasse. Comme on laisse toujours une petite pellicule de matière sèche sur les nouveaux biodéchets, ça permet de ne pas avoir d'odeur. Quelles sont les petites astuces ou les pièges à éviter si on est un particulier et qu'on veut lancer un composteur dans son jardin Idéalement, quand vous êtes un particulier, bon bah vous avez un composteur, vous avez un bac de matière sèche. À chaque apport de biodéchets, il faut un apport également de matière sèche pour avoir un bon équilibre dans votre compost. Donc la première chose à savoir, c'est bon équilibre, que ce soit pas trop humide. Alors pas trop humide, pas trop sec. Alors s'il est trop humide, on rajoute du carbone. Voilà, on rajoute du carbone, c'est ce que j'étais en train de faire là -haut... Aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a un petit peu de moucheron, du coup c'est trop humide, donc je rajoutais des matières sèches et je faisais du brassage. Et si jamais notre compost est trop sec À la base, pour éviter la sécheresse, déjà il faut essayer de le mettre dans un coin ombragé ou coupé du vent. Donc nous ici, on a choisi de le mettre à côté des arbres, donc là nous sommes en hiver, il n'y a pas de feuilles, mais sinon en fait il sera assez protégé par le feuillage. On ne pouvait pas le couper du vent euh, complètement, donc voilà, c'était la, la, euh, la meilleure solution. Euh, aussi par rapport euh, si un jour il y avait des mauvaises odeurs, etc., qui soient euh, éloignées euh, de la cour euh, de récréation. C'est très important en fait que votre composteur reste à l'humidité parce que malheureusement, quand il fait trop chaud, ça peut tuer les micro-organismes et les vers. C'est pour ça qu'il est très nécessaire d'ailleurs, si c'est trop sec, d'arroser votre composteur. Ah, on met carrément un saladier d'eau dans le composteur Arroser, hein, pas euh, verser de l'eau. Donc euh, avec un arrosoir par exemple, tout embrassant en, en fait, il faut que ça soit humide, pas <rire> okay. Ce qui réfrène les gens en général pour le compost, c'est les odeurs, les animaux, est-ce que ça attire les, les rongeurs par exemple, les rats alors, les rongeurs, ils ne sont pas plus attirés par un composteur qu'autre chose. Déjà, si vous faites un bon brassage régulièrement, si vous vous occupez de votre composteur, il n'y a aucune raison que les rongeurs viennent, puisqu'en fait, ils seront dérangés. Les animaux, si on les dérange, ils ne restent pas à cet endroit-là. Ils vont dans des endroits où on ne les embête pas. C'est très important de mettre toujours une pellicule sur vos biodéchets, ne pas laisser vos biodéchets en surface. Un composteur, lorsqu'on l'ouvre, il doit toujours être beau, pour pas réfréner... Le voisin qui viendra mettre ses déchets le lendemain, par exemple... C'est quoi un beau composteur Un beau composteur, c'est un composteur qui est humide, où il n'y a pas de moucherons, ou euh, qui se décompose correctement. Donc ça on le voit. ne pourra pas le voir ici parce que c'est trop récent, mais en fait après quand vous enlevez, les composteurs sont bien faits, quand vous enlevez ces parties-là, après vous voyez les couches, les différentes couches. Et vous voyez qu'ici ça se décompose et que là ce sont les matières récentes. Quoi. Donc c'est cette partie-là que l'on va mettre dans le composteur pour le laisser se reposer tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait du compost après Il faut savoir que dans une cuillère de compost, vous avez 7 milliards d'habitants autant que sur la planète dans une seule cuillère. Il y a vraiment beaucoup de micro-organismes d'êtres vivants. Du coup, vous pouvez le mettre aussi bien dans vos jardinières, dans votre potager, mais aussi au pied des arbres. Si vous voulez un petit peu en mettre sur votre pelouse, c'est très bien aussi. Et si vous vivez en appartement, comme je le disais, dans vos jardinières, mais vous pouvez aussi le mettre dans vos espaces verts. On est là pour justement que vous continuiez à composter, puisque c'est aussi préserver la planète de composter ces biodéchets. 30% de nos poubelles sont des biodéchets et il faut savoir que nos restes euh, de d'épluchures, euh, de tout ce qui vient de la terre, renfermés dans une poubelle, ça fait des gaz à effet de serre qui sont très nocifs pour la planète, alors que composter vous apportez une biodiversité comme nulle part ailleurs. C'est très important, surtout si vous êtes quelqu'un de sensible à l'environnement et que vous souhaitez préserver euh, notre... Euh, planète Oui, notre planète. On le veut tous Dans une cuillère, il y a 7 milliards d'habitants. Mm. En fait, chaque cuillère est une planète. Oui, c'est vrai. C'est beau. Et chez Mathilde, dans son lombricomposteur, je peux vous dire qu'il y en a des milliards et des milliards d'habitants. Elle m'a apporté plein de verres parce que demain, en plus de mon composteur, j'ai un lombricomposteur. Alors Alexandra, comment on devient maître composteur alors, moi, je suis devenue maître composteur euh, parce que... Est-ce qu'on peut dire maître composteuse, déjà Je pense, oui. Ou ouais. maître composteur avec un E. Okay. Je ne sais pas trop. Comme c'est un nouveau métier, il y a plein de choses comme ça qu'on ne <rire> sait pas exactement. <rire> Alors, moi, je suis devenue maître composteur. Je vais vous parler de mon expérience. Donc, euh, je ne faisais pas du tout ça encore il y a quelques temps. J'étais euh, commerciale. Euh, je vendais euh, du chocolat. Ah oui, c'est <rire> différent. Et voilà, j'ai voulu complètement changer de métier. Un jour, enfin, euh, je peux raconter l'histoire. Oui, vas-y, vas-y, c'est pas. En fait. Euh, en fait, un jour, en allant ramasser les déchets dans la nature avec mon fils, j'ai fait ça euh, comme ça. Euh, comme une activité euh, dominicale et en fait il m'en a parlé pendant un mois en me rapportant les anecdotes de l'école, de ses camarades ou de ses professeurs et euh, du coup je me suis dit euh, mais c'est fou l'impact que ça a eu sur un petit garçon de 3 ans euh, euh, d'aller ramasser les déchets, à chaque fois je lui, avais, je lui expliquais euh, euh, ce que ça faisait dans la nature et les dégâts que cela pouvait causer, du coup voilà, j'ai voulu changer. Euh, c'est ton fils qui t'a fait changer de voie voilà, en fait c'est ça mmh. Du coup je fais des ateliers de sensibilisation auprès des enfants, mais je trouvais que le fait d'être maître composteur ça apportait un plus, surtout que c'est un nouveau métier. Et que comme on va tous être obligés de composter ou d'avoir une collecte de ces biodéchets en 2025, que c'était quelque chose d'important et en plus ça préserve la planète aussi de composter ces biodéchets. Bien sûr. Du coup voilà pourquoi j'ai voulu faire ce métier. Concrètement, pour être maître composteur, il faut faire une formation de... Oui. il faut faire une formation de maître composteur qui oui. dure euh, 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'on apprend pendant les 10 jours de formation Alors, euh, c'est très très enrichissant, les 10 jours de formation, parce que même si vous savez composter, eh ben, quand on est maître composteur, on apprend beaucoup plus de choses sur euh, l'état des sols, euh, comment vérifier qu'un sol est fertile. Mais avant ça, euh, déjà... Euh, le, le, le premier jour, moi, le, quand j'ai fait ma formation, j'ai fait en fait guide et maître en même temps. Et euh, le premier jour, c'est le défi Colanta, quoi. Ok. Comment survivre on, euh, en on milieu hostile <rire> C'est ça. On a reçu une tonne d'eux de déchets provenant d'écoles ou de, ou de restaurants. Ok. Et on a dû composter tout ça. Mmh. Oui, Donc, comme oui. tu dis, il a oui. fallu ouvrir les sacs et euh, composter tous ces déchets. Parce que tout n'est pas compostable. Tout peut être compostable si c'est bien géré, mais pour que ça soit plus simple pour euh, la plupart des gens, on parle souvent des épluchures, de, des restes, euh, oui plutôt des épluchures de légumes, de fruits, etc pour que ça soit plus simple à gérer. Mais quand on connaît euh, tous les petits secrets de la terre, on peut tout composter Tout composter. C'est pour ça qu'à la crèche, on essaye de composter tout, entièrement tous les restes des repas. Mmh. Bon, et alors Alexandra, la question qui fâche, est-ce qu'on peut vivre de ce métier Alors oui, on peut en vivre. Il y a des communautés d'agglomération qui recrutent des maîtres composteurs. Euh, le, début de, de carrière, euh, le salaire de début de carrière est de 1500 euros net en communauté d'agglomération. Mais euh, on peut aussi être indépendant ou être dans une structure euh, de formation euh, de maître-composteur. Il faut diversifier son activité. En tout cas, moi j'ai fait ce choix-là. N'oubliez pas qu'on peut retrouver Alexandra sur le site Alexa et ses fraises. Vous aurez le détail du coup euh, de ce que je propose en tant que maître-composteur. Exactement, le programme de tes ateliers, des astuces pour lancer son composteur. Oui, aussi. Et euh, tu es sur Instagram Oui, sur Facebook. Oui, tu es partout. Je suis partout, mais moins que Mathilde <rire> qui est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et qui a une chaîne YouTube comme vous voyez avec cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et de cliquer sur la petite cloche pour être informée des nouvelles vidéos. J'ai plus rien à faire, t'es parfaite. Sur ce, on vous laisse, on va aller faire un composteur. Très bien, au taquet Mathilde. Au taquet, on est parti. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries bien sûr. Salut Ciao